Faire un garde-corps en ferronnerie pour terrasse ou balcon. Pour commencer, il faut faire un petit plan impérativement nécessaire pour d'une part ne pas faire d'erreur et d'autre part connaître la quantité et les sections différentes des barres d'acier qui seront employées. Pour créer ce garde-corps, j'aurai besoin de fer plat de 20 par 10 mm. De fer plat de 30 par 10 mm. De fer carré 20 par 20 mm et 14 par 14 mm. De longueur de main courante. Et enfin de petites volutes queues de carpe de 11 cm. Pour réaliser mes futurs travaux, j'ai créé un atelier virtuel, un atelier rêvé pour un bricoleur, avec une table de travail idéale. Pour commencer, je fixe un morceau de fer plat de 30 mm par 10 mm et de 340 cm de longueur verticalement à 7 cm du bord de la table en le maintenant fermement avec des serre joints car c'est lui qui va déterminer la cohésion de l'ensemble. Ensuite, je place sur le côté de la table à 7 cm une barre de fer plat d'un mètre environ Maintenu par des serre joints, cette barre figurera le poteau qui réceptionnera le, le garde-corps. Je pose ensuite, comme ceci, des morceaux de fer-plat de 100 par 5 mm qui me serviront de cale pour positionner les barreaux. Je dispose ensuite, surélevé par un fer-plat de 100 mm par 5 mm, un morceau de fer-plat de 20 mm par 10 mm, de 340 cm de longueur à 81 cm précisément du fer plat de base. Je mets en place ensuite un barreau de 20 mm sur 20 mm et de 81 cm de longueur à 7 cm de distance du poteau figuré. Je veille à ce qu'il soit à la même distance des deux côtés. Je le maintiens fermement en place à l'aide d'un serre-joint de 120 cm. Je mets en place également à l'opposé, au bout des barres, un barreau identique maintenu par un serre-joint de 120 cm qui permettra de garder les deux barres parallèles. Je reviens alors au premier barreau et je le soude des deux côtés. Je place ensuite contre les montants des barres de fer de 20 mm par 3 mm qui vont me servir de cale pour centrer les barreaux de 14 mm. Je commence maintenant à installer les barreaux de 14 mm en les soudant à 11 cm d'intervalle sur chaque montant. Lorsque tous les barreaux de 14 mm y compris le dernier de 20 mm ont été soudés sur cette première face, je relève délicatement le panneau pour le positionner verticalement en le serrant et le fixant avec des serre-joints. Je soude maintenant les barreaux sur toutes les faces sur le montant de base puis je retourne le panneau pour souder les barreaux sur toutes les faces sur le montant supérieur. Je passe un petit coup de meuleuse d'angle aux endroits où il y a des bavures. Et je peux maintenant commencer à mettre en place et souder mes volutes. Lorsque toutes les volutes sont soudées sur les deux faces, je prépare l'installation de la main courante. Je centre la partie supérieure du panneau à l'intérieur de la gorge de la main courante et je soude de chaque côté. Voilà, c'est terminé pour ce panneau. Je vais pouvoir le mettre en place. Dès que les trous de scellement sont prêts, je présente le panneau, je le dispose convenablement, je soude quelques petites pattes à l'intérieur des serrements, je rebouche et je scelle au ciment tronc, un petit coup d'enduit de, de couleur et c'est terminé. Voilà le résultat une fois mis en place, c'est un garde-corps sobre de dimension réglementaire qui me convient parfaitement. Pour plus de détails, rendez-vous sur les blogs bâtir-sa-maison.net ou bâtir-sa-maison-overblog.com.